Good morning. Alui d'un suj aujourd'hui le l'unisement d'avoir de déchaîné Ben Yitzchak b'feni David ben Fortunel Mazel Chidna. Devo Rabatester et Rachel Rachel bat Sarah. Si vous souhaitez vous aussi débuter une prochaine étude, n'hésitez à contacté le sanctum de l'Éternel. Nous étudions Masèkhet Ketubot. Perek He Mishna Dalit Hamagdish Maase Yede Ishto. A Reizo Osa ve Ochelat Hamotar. Rabbi Meir romer Hekdes. Rabbi Hanan Asam la romer Chulin. Je traduis directement, Amagdish Maaseyedeishto, celui qui va sanctifier le produit que sa femme va produire. Maaseyedeishto, ce que sa femme va produire de ses propres mains. Soit, ma femme, tout ce qu'elle, quand elle travaille, ce qu'elle gagne, c'est moi qui le prends, ça m'appartient à moi. D'accord Mais même mieux que ça. Euh, et donc ça m'appartient à moi, parce que depuis qu'on s'est mariés, on a eu un engagement mutuel entre elle et moi. Moi, je m'engage à lui donner à manger, et elle, elle s'engage à ce qu'elle gagne, elle me le donne, mais mieux que ça même. Elle a même un devoir de travailler, un minimum, on n'a pas dit travailler pendant des heures par jour et tout ça, mais un minimum qu'elle va produire, Bézrat on va en parler plus, plus tard, dans la, on en parle grand. je ne sais plus on en parle mais explicitement dans le but de combien ce qu'elle doit produire. Oui, on va parler déjà de la prochaine précédente. De Dès la prochaine mission, on va déjà commencer à s'intéresser aux travaux que la femme doit produire à son mari. En tout cas, elle doit même gagner un petit peu d'argent, ça fait partie des conditions. Quelques trucs, le mari, a le devoir essentiellement de, de remettre de la part à la maison, et de donner à manger à sa femme, elle aussi, a le devoir de quand même produire un petit peu. Ok Maintenant, de ce fait, il s'avère que maintenant, j'ai un droit sur les mains de ma femme. Je suis propriétaire que ce qu'elle produit, ça m'appartient, et elle a elle-même l'obligation de produire pour me, pour me le donner. Donc, j'ai un droit. Qu'est-ce qui se passe si je décide de sanctifier ce qu'elle va produire Je dis, écoute-moi, pour les quatre prochains mois, tout ce que tu gagnes, ça devient Kodesh. Je sanctifie au bâton Iqdèche. Est-ce que le Iqdèche fonctionne de la sorte Sur ça, la Mishnah, me dit non, ça ne fonctionne pas, parce que un réseau Osah de elle pourra me dire, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, toi avec ton Igdesh, tu sais quoi, je te donne rien, laisse-moi produire de mes mains et manger, et laisse-moi tranquille. On va expliquer, mais d'abord j'avance dans la suite de la Mishnah, et après on va tout expliquer en même temps. Hamotar, le supplément, parce que je vous ai dit que la femme, elle a un devoir de produire une certaine quantité. Elle doit rapporter 3 shekels par mois, pas plus. Maintenant, le supplément, si je lui dis, alors tu sais quoi Le supplément, on le garde pour toi, mais tout ce que tu gagnes au-dessus de 3 ça devient Egdesh. Rabbi Meir Omer Hegdesh, Rabbi Meir me dit que c'est Hegdesh, que ça marche, on peut le sanctifier. Tandis que Rabbi Hanan Hassan Omer Khoulin, Rabbi Hanan me dit que non, c'est pas Egdesh, c'est Khoulin. Le EGDESH n'a pas fonctionné. On a à peu près rien compris pour le moment, on va expliquer un petit peu mieux. De manière générale, je peux sanctifier que ce qui m'appartient. D'accord Mais une chose qui ne m'appartient pas, je ne peux pas la sanctifier. Si je te dis, tu sais quoi, le cadeau que tu vas me faire, tu prévois que tu vas me donner la montre. La montre que tu vas me donner, je la sanctifie. Au moment où je prononce le EGDESH, ce n'est pas encore ma montre. Si ce n'est pas ma montre, il y a le EGDESH et l'éparcal parce que « En adam Magdish davar Sholo bala olam » Un homme ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, même si c'est sur Terre, la montre que tu prévois de me donner, est chez toi. Mais tant qu'elle n'est pas venue chez moi, c'est pas encore mon bien, je ne peux pas la sanctifier. Il n'y a pas eu de Gdèche. Je vais acquérir la montre, elle ne va pas devenir Ekdesh. Et Rabbi Amir qui pense différemment, bon, on, va laisser, on laisse de côté, on en parlera après. D'abord, j'explique le principe. Un homme ne peut pas, ne peut pas sanctifier quelque chose qui ne lui appartient pas. Maintenant, ça, c'est, je vais expliquer d'abord, on lance la vie de Rabbi Hanan Hassan de de la femme de la Mishnah, qui me dit que. Même si j'ai des droits sur ce que ma femme elle produit, je dis que je vais le sanctifier, mais le glitch ne fonctionne pas pour le moment, parce que les choses elle n'a pas encore produit, elle n'a pas encore produit, je ne peux pas sanctifier. On revient maintenant un petit peu en arrière sur la Mishnah. Malgré tout, ce que la femme, le minimum que la femme elle produit, j'ai quand même un droit de le sanctifier, en théorie, parce que là j'ai quelque chose, je vais sanctifier ses mains elles-mêmes, c'est à dire, je ne peux pas sanctifier les chez qu'elle qu'elle va gagner, mais je peux sanctifier ses propres mains. Le droit que j'ai sur mes mains, je le sanctifie. En théorie, le gdèche aurait pu fonctionner. Seulement, là, c'est là où ça devient un petit peu plus délicat. Comme je vous ai dit, ma, ce que ma femme j'ai un droit sur les mains de ma femme, parce qu'en réalité, c'est moi d'abord qui suis engagé de la nourrir. Je dois la nourrir parce que je dois la nourrir, mais m'assurer qu'en retour, elle doit me donner ce qu'elle produit. Selon ce principe, n'importe quelle femme elle a le droit de dire à son mari, tu sais quoi et on fait un nouveau, on change les règles du jeu, du jeu entre nous. Moi, je gagne très bien ma part Et on fait un truc. Je te donne plus, ne me donne plus à manger, je me débrouille tout seul, mais ce que je gagne, je le garde pour moi. Oui. Une femme a le droit de dire, « Et ni ni et ni osa je, ». Je préfère renoncer à mon droit de me nourrir, et comme ça, hein, je ne suis plus obligé que de, de faire pour toi, que ce que je fais pour toi, je te le donne à toi. La femme a le droit de rompre à n'importe quel moment ce, ce rapport entre nous-là, que moi je suis engagé à de la nourrir, et elle est engagée que ce qu'elle gagne, elle me le donne. Durant au le lendemain, je me dire, ça y est, je renonce à mon droit d'être nourri, comme ça je préfère garder ce que je gagne pour moi. Si elle a un intérêt comme ça, elle est très riche, pourquoi pas, elle a le droit de le faire. Selon ce principe, selon ce principe, alors moi, quand je lui dis, tu sais quoi, tout ce que tu vas produire, je le sanctifie, elle va me dire, bye bye, laisse moi tranquille, on ne va pas divorcer, mais juste, sais quoi. <rire> tu crois que, elle, elle va me dire, tu crois que tu as un droit sur, sur mes mains, moi je, je renonce à, à mon droit que tu me nourris. Comme ça, ce que, ce, que, ce que moi je vais produire, je le garde pour moi, et dans ce cas-là, tu n'es plus en droit de le sanctifier. Donc c'est pour ça que la machine, elle commence à me dire d'abord, tout d'abord, ça c'est admis d'après tout le monde, celui qui va sanctifier les mains de sa femme, peu importe. Le supplément, pas le supplément, d'aucune manière, elle, elle peut, à n'importe quel moment, rompre son devoir de me donner ses, ce qu'elle ce, ce, ce qu produit, et de ce fait, le églage que j'ai prononcé ne fonctionnera plus, parce que ça ne m'appartient plus. Elle, elle me déracine le, le, le droit que j'avais. D'accord Maintenant, si elle ne déracine pas le droit. ouais. Alors la Mishnah me dit maintenant, à Motard, même sur le supplément, le supplément qu'elle produit, en plus des 3000 shekels qu'elle gagne, elle va même euh, le, le, les 5000 shekels, et il a une loquette sur ça, est-ce que ça revient de droit au mari Et réellement, la Mishnah pense, là, ici, que ça revient au mari. Ce qu'elle produit en plus, elle n'a pas l'obligation de le faire, mais si elle le fait, ça appartient au mari. Selon ce principe, Rabbi Méhani dit, bah, ça devient un c'est le, le, le mari parvient à sanctifier ça parce que la femme, euh, parce que, oh, c'est là où ça rentre maintenant que Rabbi Meir pense que Adam d'avoir chez Un homme peut sanctifier ce qui n'est pas encore né. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir dans tout le chasse, on le retrouve dans Kidushin, on aura l'occasion d'en parler plusieurs fois. Qu'un homme il peut donner, il peut vendre, il peut, acheter, il peut sanctifier une chose qui n'est pas encore venue dans ses mains. Adam a dit d'avoir chez l'eau le savetrabémère me dit bon c'est vrai que alors maintenant j'explique un petit peu mieux c'est vrai que le minimum que la femme fait qu'elle est obligée de me donner elle peut à n'importe quel moment renoncer pour le garder pour elle mais tandis que le supplément qu'elle fait elle ne peut, peut pas me, me supprimer ce qu'elle fait au delà de ce qu'elle a besoin pour manger même largement ça me revient forcément de droit et ça me revient forcément de droit et dans ce cas là je suis en théorie c'est moi qui suis en droit de le recevoir, et si je le recevoir, je peux même le sanctifier. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir, parce que Adam a dit j'avais avoir chalouba Rabbi Hanan, Hassan de la Romère, Rabbi Hanan, Hassan de la Romère, il me dit Non, c'est Khoulin, le Egdash que je prononce ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas C'est simple. Parce que, N, Adam a dit J'ai avoir olam. Pour le moment, ce supplément, il n'est pas encore là. J'ai pas encore, j'ai pas un droit de le forcer à ce que ses mains vont produire. Dans ce cas-là, j'ai aucun droit à sanctifier. Elle elle n'est pas obligée de gagner plus que 3000 shekels. Donc, je n'ai pas de droit dessus. Dans ce cas-là, je ne peux pas le sanctifier, je peux juste sanctifier ce qui viendra. Or, tu ne peux pas sanctifier ce qui viendra, parce que pour le moment, ce n'est pas, pas encore ici, c'est pas encore, tu ne l'as pas encore concrètement. Dans ce cas-là, tu ne peux pas le céder à quelqu'un d'autre, et tu ne peux pas le sanctifier non plus. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous salue pleine